Hey Bonjour les Scrabby! Ça fait un moment, hein En effet, j'étais un peu pris, j'étais retourné au Fab Lab travailler. Et puis euh, là, bah, j'ai l'occasion de refaire des petites vidéos. Et la première que je vais pouvoir faire, c'est concernant mon magnifique costume que vous avez peut-être remarqué durant le reportage. Alors, c'est Céleste, une fée de lumière, qui me l'a fait. Et je vais vous expliquer comment elle a fait pour teindre ce tissu avec des oignons. Enfin, pas moi, c'est elle qui va venir elle-même. Elle va s'installer sur le fauteuil que vous voyez derrière moi, là-bas. Alors, il ne faudra pas faire de bruit parce que quand elle sera là-bas, et bien à ce moment-là, il faudra l'écouter. Alors, par contre, pour l'appeler, l'effet de lumière, c'est pas compliqué. Il faut dire trois fois leur nom. Alors, vous faites avec moi, on dit trois fois Céleste Céleste Céleste Céleste ah. Bonjour Céleste Bonjour, Howe Merci euh, de bien vouloir nous présenter euh, comment tu as réalisé la teinture avec des épluchures d'oignons pour mon magnifique costume que vous avez réalisé, toi et ton petit frère. Alors, tu nous as apporté des photos que tu as prises. Oui. Et voici la première, je te laisse parler. Ben, quand papa et maman euh, font la cuisine avec des oignons, vous pouvez récupérer les épluchures d'oignons pour euh, les mettre dans un bac à part. Et donc voici comment commence la teinture. D'abord, met... euh, j'ai mis de l'eau dans une casserole. J'ai attendu que ça boue. J'ai mis du gros sel. Après que ça boue, eh ben, on rajoute le tissu blanc. Mais euh, tu laisses bouillir ça pendant combien de temps Pendant une heure. Une heure oh. Et en attendant... Et ça sert à quoi C'est pour que le tissu absorbe bien et que, et que le tissu garde la teinture. D'accord. Euh, en attendant, vous pouvez mettre euh, les épluchures d'oignons dans de l'eau qui boue aussi, pendant une heure. Tu fais bouillir pendant une heure les oignons Oui. Oh, J'aimerais pas être une épluchure d'oignons, moi. Euh, après ça, vous pouvez... Vous... Enfin, j'ai mis euh, mes oignons dans une passoire pour que le jus aille dans... Pour... pour récupérer le jus. Oui, voilà, pour okay. récupérer le jus. Euh, vous essayez bien d'aplatir le plus possible, comme ça, il est le... comme ça, il y aura le plus de jus possible. On écrase. Oui, on écrase. moi ah, j'aime bien écraser. Euh, on laisse reposer pendant... On met le tissu dans le jus pendant quelques heures. Après, on le laisse sécher, on le sèche. Euh... Et puis, il y a quelques photos de mon petit frère Clément en train de coudre le costume pour Crow avec son papa. Ok. Alors, on va regarder ça. Ah, les voici. Ah, en effet, on voit le tissu. Oh, c'est joli, les couleurs et tout ça. C'est bien. Ah, il a ses petites mains. Il est en train de préparer le tissu, apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là Il prend les mesures. D'accord. Il y a un petit patron et tout. Oh, vous avez fait ça bien. Et après... Ah, bah oui, hein il découpe. Ah oui, il faut découper les tissus à la bonne dimension. Alors, là, une fois que c'est fait. Ah bah oui. On coup. On coup. Mais qu'est-ce qu'il a à la main Il a la pédale pour actionner la machine à coudre. D'accord, il a fait ça tout seul Avec son papa. Ah, Avec okay. notre papa. Et puis ah ben voilà. Ah bah voilà, je retru... je reconnais bien mon costume là. Alors bah franchement, hein, merci les enfants. De merci d'avoir présenté tout ça. À bientôt Céleste À bientôt Crow Au revoir Au revoir